Welcome to Hoi on va rester de nuit au Han Retreat Resort and Spa. Alors ici à Oi Han, vous allez voir qu'il y a plein de lanternes. On y va les filles oh. yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. T'as trouvé sur TripAdvisor, ouais ouais. Alors voilà, ça s'appelle Suoso Window, et alors elle fait avec sa sœur des, des glaces maison homemade et à plein de goûts. Alors moi j'ai goûté le lemon honey and ginger, délicieux les filles, elles ont pris chocolat, elles ont pris, euh, elles ont adoré le peanut butter. Peanut butter. Ah mais t'as pris quoi toi as pris le sorbet, euh, t'as pris à la mangue, oui. Donc voilà. Regarde, ça y est, elles sont, elles sont roses là. 呵呵。<laughs> La première chose à faire, c'est d'acheter un billet qui vous donne accès à 5 sites euh, pour visiter le Hoi An ah, Ancien Town. Donc, euh, on va acheter le ticket et ensuite, on va faire tout ça à vélo. Donc, à chaque fois que vous visitez un endroit, vous devez donner un ticket. Donc, on a tout simplement choisi quelques anciennes maisons et euh, à l'intérieur, vous pouvez décou découvrir le mobilier et euh, tout simplement les différentes pièces. La ah la trappe, oui. oui. Cet hôtel sert à bloquer les mauvais génies. Et donc ça c'est l'hôtel de la famille. Avec le... Oh, Ok, je voudrais une mangue.